Le lieu donc, va être entièrement entouré de, de, de rideaux colorés, comme des grandes aquarelles, des grands dessins. Et au milieu est positionnée une œuvre qui est comme un corps en mouvement, qui est un gros gonflable de 4,50 mètres par 4 mètres de haut et qui est une grosse bulle, voilà, comme une sorte de mystère. Euh, un gonflable qui, comme euh, un corps, euh, est en mouvement et respire. Donc l'élément premier que je vais travailler pour cette exposition, que je travaille, c'est la question de l'air voilà, et, et la question de la suffocation, de la chaleur, du feu du soleil, de l'été, et comment cette, cette idée de l'air, de la vie, voilà, de la respiration, est quelque chose qui va mettre en mouvement toute l'exposition. J'ai travaillé à partir des éléments qui étaient le jardin exotique, le jardin tropical qu'on peut trouver ici à l'île Sauvage, et de tenter une installation qui, euh, qui allait créer des espaces de porosité entre cet extérieur, la rivière, cette idée de ce lieu qui s'appelle l'îlot sauvage, cet imaginaire de l'archipel euh, qui est présent dans mon travail et cette idée d'une sorte de peinture en mouvement. Dans mon travail, ce qui m'intéresse, par le fait de fabriquer des œuvres, de faire des choses, et aussi de mettre... Cette chose à disposition, donc du coup de faire un, de l'art un bâton de euh, relais, un objet que je donne en partage euh, à partir de mon imaginaire et que je mets en relation avec les imaginaires des spectateurs et des spectatrices.